c'est euh, ça, c'est pour ça que j'étais en train oui, d'arranger. Qu'est-ce que tu veux Il faut une deuxième bassine en fait. J'ai ma, ah, ah, ma casserole que j'ai apportée dedans pour voilà, mélanger. Voilà, hein. donc euh, on est en pleine préparation. <rire> <On> <rire> donc, nous, nous sommes voilà. ici euh, dans le local de projet de cohésion sociale des Goujons. Et donc on travaille en partenariat avec la SBL ULAC. ULAC, Union des Locataires euh, d'Anderlecht curigem et donc, euh, on est dans leur local, on l'utilise pour faire l'atelier cuisine euh, avec le groupe des femmes qui s'appelle maintenant euh, les tulipes d'Anderlecht. Donc On, on essaye de, de, de faire des repas pour pas cher, pour attirer les habitants du quartier, pour créer de la cohésion sociale, mais aussi pour avoir euh, un, une caisse à la fin de l'année pour le groupe des femmes pour faire des activités extra euh, autres que des activités que l'on fait pendant l'année en fait. Partait dans les Ardennes, on faisait des voyages, un groupe de voyages et c'était magnifique. Et comme je suis tout seul, donc j'aime bien. Madame. Le, le, mission. le mission. Il nous reste une heure, les filles. Hein? Pardon oh. est Il est dix Je suis contente d'être ici parmi le groupe de Lulac ou des goujons. Ça va Bon appétit. bon, oh, la de famille. De... Que c'est bon appétit! Merci, bon appétit. Pas un loge, C'est pas un restaurant social, mais presque. Voilà. C'est vraiment ça. C'est vraiment l'esprit d'un restaurant social dans le sens où mais on ne va pas mettre un repas plus cher que 5 euros. Merci, merci. merci beaucoup. Parce que, bah, on sait que les gens du quartier ne sont pas euh, des gens aisés. Quoi. Donc on essaye de mettre euh, le prix selon, euh, selon le niveau de vie des gens, ce qui est tout à fait normal.